Périne Gautron, bonjour. Vous êtes fondatrice du réseau Les Villas, spécialisé dans l'immobilier résidentiel familial haut de gamme. Bonjour. Bonjour Périne. Euh, première question, quel est l'impact de la crise sanitaire que nous traversons sur l'activité de votre réseau Alors, en termes de volume, l'impact sera finalement assez limité pour l'année 2020. Après deux mois d'arrêt complet d'activité en mars, on a bénéficié d'un bon rebond sur l'activité début juin. Donc, on a finalement bien résisté avec une légère croissance en volume par rapport à la baisse annoncée au niveau national qui sera d'environ 8%. En termes de process, on était déjà depuis notre création une entreprise dite « digitale », sans point de vente vitrine, donc finalement les événements ont conforté nos choix stratégiques de départ. Quelle est la situation des membres de votre réseau en ce début d'année 2021 alors, on est euh, tous très, très motivés pour euh, faire une très, très belle année 2021. Euh, C'est vrai qu'on a été euh, assez euh, secoués. Hein. On a dû beaucoup s'adapter l'année dernière. Mais maintenant, on est prêt euh, au cas où il se passe d'autres choses inattendues. Donc, euh, on est sûr que le marché immobilier va soutenir notre activité et euh, on est confiant en notre concept. Quelles mesures spécifiques avez-vous prises pour accompagner vos franchisés dans ce contexte Et puis, euh, question annexe, combien de franchisés en activité vous avez à ce jour alors pour les accompagner on a mis en place des formations spécifiques pour les collaborateurs et donc les affiliés. On les forme sur le marketing digital et le personal branding et puis pendant le premier confinement on a lancé également notre chaîne YouTube qui est donc à disposition des franchisés et des collaborateurs pour mettre en avant leurs équipes, leurs actions et surtout bien sûr leurs jolies maisons à vendre. Et puis en ce qui concerne l'état du réseau Les Villas, malgré le contexte en 2020 nous avons inauguré notre bureau du bassin en septembre dernier et puis euh, nous sommes très fiers d'avoir accueilli une franchisée sur euh, Narbonne et Perpignan qui a ouvert son bureau début janvier. Avez-vous dû faire évoluer votre savoir-faire pour faire face un petit peu à la situation sanitaire alors, comme je vous le disais, on était dès le départ une entreprise digitale. Hein, ça fait partie d'un de nos piliers. Avec la segmentation des maisons, notre deuxième pilier chez les villas, c'est donc le marketing digital. Donc, euh, on était déjà euh, prêt euh, sur ce point. Après, effectivement, on a dû euh, faire évoluer nos process au niveau de la visite virtuelle notamment. Hein, on a beaucoup euh, utilisé euh, la visite virtuelle. Et puis, on a beaucoup, beaucoup communiqué aussi, bien sûr, sur nos réseaux. On a notamment lancé des chroniques de conseil. Aux vendeurs pour être aux côtés finalement de nos clients vendeurs malgré le confinement. Vous êtes un jeune réseau qui vient tout juste de démarrer son, son recrutement. Est-ce que le, la, la crise sanitaire va avoir un, un impact sur votre stratégie de développement Elle aura un impact, euh, oui, et euh, je pense que ça sera un impact positif puisque euh, en fait la crise a encore une fois conforté le modèle économique choisi au départ. Hein. Nous avons euh, choisi d'être experts dans la transaction de grandes maisons familiales. Et donc, euh, vous l'avez constaté, euh, les Français en 2020 euh, avaient plus que jamais envie d'habiter dans des maisons avec jardin. Donc, c'est plutôt pas mal pour nous. Et puis, euh, encore une fois, euh, on avait euh, développé une expertise sur le marketing digital. Et donc, euh, encore une fois, cette crise euh, a fait évoluer les agences immobilières euh, sur le numérique. Donc, c'est tout à notre avantage. Quelles sont vos prévisions d'ouverture avec des partenaires sur l'année 2021 Alors on discute en ce moment effectivement avec plusieurs candidats pour d'autres métropoles françaises donc je suis confiante en le développement du réseau pour cette année. Et votre premier franchise est recruté, est-ce que vous avez des retours positifs de sa part par rapport à votre gestion de la crise, il ou elle a ouvert en pleine pandémie alors, elle a ouvert en, la, la début janvier, hein, donc euh, bon, on, on espère qu'il n'y aura pas de troisième confinement. Les débuts sont extrêmement, extrêmement positifs. Hein, la marque est très, très bien accueillie à Perpignan et à Narbonne. Elle a déjà recruté et puis elle a déjà beaucoup de jolies maisons à la vente. Donc, tout ça est de très bon augure. Et de la part de vos clients, est-ce que vous avez des, des retours positifs sur, sur votre manière de faire face finalement à la situation sanitaire en fait nos clients ont très vite compris hein, qu'il fallait euh, eux aussi qu'ils s'adaptent euh, et donc euh, ce modèle euh, sans vitrine finalement euh, nous rapproche paradoxalement de nos clients puisque de fait on n'a pas d'horaire d'ouverture, on est contactable entre guillemets euh, par plusieurs manières notamment par les réseaux, par WhatsApp aussi et donc euh, ils ont consommé euh, d'autres choses par le numérique et puis maintenant ils consomment l'immobilier comme ça aussi et euh, ça leur va très bien. voilà. Vous qui avez un concept basé sur le digital, comme vous l'avez dit, est-ce que l'avis de vos clients est une notion importante pour vous dans votre modèle économique L'avis des clients, c'est primordial. Hein. La recommandation, c'est l'une des premières sources de rentrée de mandat. Donc c'est évidemment très très important. On les sollicite pour le partager via nos réseaux et via notre compte Google. Et effectivement, pour l'instant, les avis sont, sont très très positifs. Donc on est ravis. Selon vous, quelles seront les conséquences de la crise du Covid sur votre métier Finalement, en 2020, le marché immobilier s'est montré assez résilient. Il n'y a pas eu d'effondrement. Les prix ont résisté. Ils ont été soutenus par des taux d'intérêt très très bas et puis euh, cette année 2020 aura également montré euh, que la pierre est toujours symbole de stabilité et de valeur refuge. Hein, on a vu que le logement est vraiment au cœur des préoccupations des français donc finalement c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous agents immobiliers. Le marché des transactions immobilières en France est détenu à 70% par des professionnels et à mon avis cette part va être renforcée dans les mois à venir puisque dans un environnement anxiogène et incertain et eh bien le professionnel et gage de réassurance donc encore une fois c'est de bon augure pour nous professionnels de l'immobilier alors en ce qui concerne les perspectives chez les villas on n'a pas beaucoup de certitudes mais par contre on a des convictions notre première conviction c'est que le modèle de l'agence immobilière vitrine classique est dépassé donc comme dans les autres secteurs le numérique va sans aucun doute s'imposer comme un vecteur majeur de la relation commerciale et puis notre deuxième conviction c'est que pour s'adapter et pour se différencier dans cet environnement ultra concurrentiel et eh ben c'est la segmentation qui est la clé et donc c'est pour ça qu'on a fait le choix d'être très très segmentant sur notre segment est ce que finalement cette, cette crise sanitaire le contexte actuel vous conforte dans le, le choix que vous avez fait de développer votre concept en franchise alors on est effectivement très très conforté par ces choix euh, de départ. Euh, on est, euh, on est, on est certain en fait de notre, de notre concept. Les clients ont compris, nos collaborateurs euh, savent diffuser euh, le concept. Et la franchise pour moi c'est la bonne solution effectivement de développement. Peut-être que dans cette crise sanitaire, euh, les, les, les salariés vont euh, profiter de cette crise pour finalement mener une réflexion sur leurs envies, leurs objectifs euh, professionnels et même personnels. Et donc je pense qu'on euh, va avoir euh, des candidats qui vont se découvrir une fibre entrepreneurielle. Euh, il est également possible que euh, dans certains grands groupes, les salariés profitent de PSE euh, pour fonder des entreprises et donc pourquoi pas en franchise. Quelle catégorie de candidats vous recherchez Des professionnels de l'immobilier ou est-ce que ça peut être des, des personnes en reconversion professionnelle Justement, on n'est pas segmentant sur ce sujet-là. En fait, on veut avant tout des entrepreneurs, hein, bien sûr. Euh, des entrepreneurs audacieux, euh, convaincus par le concept. Des entrepreneurs désireux de faire grandir une marque émergente. Et des entrepreneurs innovants, surtout pour construire ensemble une marque immobilière forte et résolument dans l'air du temps. Donc finalement, euh, tous les candidats sont les bienvenus, mais il faut avoir des idées, une envie et surtout partager nos convictions. Est-ce qu'il y a un message euh, que vous souhaiteriez adresser aux candidats à la franchise pour les convaincre de rejoindre votre enseigne Je les invite évidemment à nous contacter euh, pour nous rencontrer. L'objectif, bien sûr, c'est de valider euh, que l'on partage euh, les mêmes convictions et les mêmes valeurs et euh, on peut se lancer ensemble pour... Euh, démarrer une belle aventure chez Les Villas. Errine Gautron, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes fondatrice du réseau Les Villas et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.